Et coucou! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Ça fait vraiment très, très, très, très, très, très, très, très, très, longtemps que je n'ai pas filmé. Ça m'a vraiment énormément manqué. Et je profite en fait de, de cette opportunité qui est le Téléthon 2017 pour vous filmer un petit peu. On me l'a demandé, je vous cache pas. Et, euh, et en fait, ça m'a fait plaisir qu'on qu me le demande. Donc, du coup, bah, allez! On recommence donc je vous remmène euh, au toujours au même endroit mais pas la même salle c'est une plus grande salle donc voilà donc j'espère que ça vous plaira et puis bah c'est parti et bah me revoilà alors euh, j'ai changé de tenue voilà parce que ça me plaisait pas celle que j'avais prise juste avant et là en fait j'ai fini de faire euh, l'ordre des musiques que je vais jouer. Du coup, j'ai tout prévu, je me suis bien entraînée aujourd'hui. Bon, j'ai pas fini mon entraînement, voilà, machin, parce que pour pas vous spoiler. <rire> voilà, voilà. Et bah maintenant, on attend parce que l'inauguration est à 19h et qu'on met une demi-heure de route, si vous vous souvenez bien. Et du coup, là, il est que 17h23, donc ce que je suis en train de faire, c'est de regarder une vidéo de mon ami Sebalou. Et voilà la vidéo, donc c'est une vidéo, un bividé à ce qu'il pose dur, donc une journée dans sa vie Et je vous invite à aller la voir, si, bah pour voir ce qu'il fait quoi Voilà voilà Il y a l'école de musique, et après c'est à moi. Un peu stressé. Toi ça va T'as le droit de répondre. Hein. Oui, ça va. On attend. Eh mmh. hey, tu mmh. Comment ça doit être Intimidant, regarde. Mmh. <rire> Moi j'aurais peur à leur place. Je danse pour me déstresser. Hein. Euh, la prochaine chanson, bah, c'est moi qui l'ai écrite et euh, je l'ai écrite pour quelqu'un il y a quelques années. Que <rire> C'est rajouté! Salut! Ah, <rire> Alerte psychopathe! <rire> voilà. comment Alors, comment tu as aimé la fin de ma prestation? Bah, écoute, pour 10, 10 secondes, je pense ça résumait tout euh, le travail que tu as fait en hein, deux ans. C'est-à-dire que c'était très bien. Merci, merci. Merci pour le vlog euh, bis. Je là. What's On se retrouve plus tard, il est passé 23h 23 et du coup la soirée est terminée, je suis un peu crevée quand même Et ça s'est vraiment bien passé, j'étais super contente, j'ai eu des bons retours de la part de la sauce J'ai eu des retours aussi de d'autres musiciens qui font partie de la MAI et c'était vraiment hyper cool d'avoir des retours de leur part et voilà, là j'ai juste une envie, c'est d'aller me coucher. Parce que je suis quand même très fatiguée et que demain, bah, ça va être une journée de travail. Voilà, voilà. Et sur ce, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi ça m'a plu. Ça a plu aux gens, ça a plu à l'assaut. D'ailleurs, je les remercie vraiment énormément de m'avoir permis de rechanter lors de leur téléthon. Je vous fais des bisous, d'ailleurs et moi j'espère que ça vous a plu à vous euh, le petit passage j'essaie de filmer quand même euh, de temps en temps même si j'étais quand même vachement dans le truc donc j'ai pas pu tout filmer non plus Mais euh, donc voilà donc, à une prochaine vidéo je vous aime, je vous embrasse ciao